Bonjour à tous. C'est bon le son OK. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Micronote qui est un framework euh, JVM euh, récent. Et donc on va on va voir euh, ensemble pendant 30 minutes un peu ce que c'est, comment ça fonctionne et, et ce que ça apporte euh, dans le monde de la JVM. Donc je me présente, euh, je m'appelle Olivier Rovial et je suis développeur à Toulouse dans une petite boîte qui s'appelle Stacklabs et qui est super cool, on fait du dev, du pas mal de cloud. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir, à prendre mon Twitter, n'hésitez pas. Euh, pour info, avant qu'on commence, il y a des stickers que j'ai mis ici, donc n'hésitez pas à la fin de la conf' à, aller, euh, à venir vous servir, je les ai mis devant. Allez, c'est parti. Alors, euh, petite historique avant de commencer la Micronaut en le framework en lui-même. Euh, Micronaut, c'est un framework qui, est, qui a été créé par une boîte qui s'appelle Object Computing, dont, le, dont un des fondateurs de, de Micronauts, c'est Graham Rocher et euh, également d'anciens contributeurs, notamment de Spring Boot Donc, euh, on va voir qu'on va retrouver des, des choses qu'on connaît dans d'autres frameworks de JVM. Euh, en particulier, Graham Rocher, il est connu dans le monde de la JVM pour être le fondateur de Grails, un des fondateurs de Grails, en tout cas, euh, qui est donc un framework de JVM euh, assez connu qui a une douzaine d'années. Euh, donc, Grails il y a, a 12-13 ans, euh, qui a quand même un petit peu marché, qui a eu quelques soucis aussi. Euh, suite à ça, Graham Rocher, dans sa boîte Object Computing, crée Micronaut, qui est arrivé en première version prod, on va dire, en, donc la version 1.0 l'an dernier en août. Donc ça fait euh, moins d'un an que ça existe, enfin que ça existe euh, en version stable en tout cas. Donc c'est important de garder ça en tête pour le reste de la présentation, c'est un framework qui est récent. Aujourd'hui, juin 2019, on est sur une version 1.1.3, donc il y, a pas mal, il y a eu pas mal de choses en plus. Mais voilà, on est, on est quand même encore sur un framework qui est récent, qui a moins d'un an. Donc Micronaut, euh, pourquoi ça a été créé Le but de Micronaut, c'est d'être un, un framework qui permette de faire des microservices, par le nom, mais pas que. Et en gros, l'idée c'était de se dire, il y a des, des frameworks existants que, que tout le monde connaît qui sont Grail, Spring, Spring Boot, qui sont un peu les trois gros frameworks de la JVM qui permettent de faire du, des applications Java aujourd'hui. On pourrait rajouter DropWizard mais qui est un peu, un peu différent. Donc l'idée de Micronaut c'était de prendre euh, l'existant de ces frameworks là, de repérer ce qui marche bien et de garder ce qui marche bien. Dans, dans ce qui marche bien, euh, qui est assez répandue en tout cas, on retrouve l'injection de dépendance et l'inversion de contrôle qui va avec. Donc le fait de pouvoir déclarer des, des bins, des singletons, des services, des contrôleurs, des choses comme ça, et de pouvoir les injecter ailleurs dans ces, dans, dans ces autres classes. Donc ça, c'est quelque chose que Micronaut essaye d'embarquer. Deuxième chose, la partie « tous les aspects configuration et autoconfiguration ». Le fait de pouvoir avoir des annotations qui permettent d'injecter de la configuration, d'avoir aussi des profils de configuration, ce genre de choses. Euh, troisième point que Micronaut essaye de, de favoriser, c'est toute la partie service discovery. Le service discovery, ça s'entend sur plusieurs euh, aspects. Ça peut être le service discovery avec euh, des services, euh, vraiment des microservices qui gèrent ça, type euh, Eureka. Ça peut être avec des, des orchestrateurs de conteneurs, type. Euh, Type Kubernetes, Marathon, des choses comme ça, ou ça peut aussi être avec euh, des, choses, des services externes de Discovery comme euh, Zookeeper ou, ou d'autres services, ou Consul par exemple. Donc voilà, Donc, le but de Micronaut c'est de s'intégrer aussi et d'arriver, suivant l'environnement, à être capable de se brancher sur, un, sur une, un service Discovery qui va permettre de voir tous les services, tous les microservices de son environnement. Dernier point, la, la liste n'est pas exhaustive, mais là j'ai pris un peu les quatre gros points. Point clé de, de ce que Micronaut a essayé de reprendre des, des frameworks qui marchent bien, euh, la partie routing HTTP, que ce soit client et serveur. Donc ça, c'est le fait de pouvoir simplement écrire des, des clients et des serveurs en annotant, par exemple, une classe, ou, enfin une interface plus précisément, qui va qui va dire, euh, bah ça c'est un client web et je définis je définis deux trois méthodes et en fait ces méthodes là, ça va être mes appels. Les, les vrais appels que je vais faire sur mon serveur si c'est un client que j'ai défini et inversement, définir un serveur assez simplement avec des ad posts, ad get, des choses comme ça. Donc on va voir ça juste après. Donc voilà un peu pour l'overview de ce que Micronaut a essayé de reprendre. A l'inverse, il y a aussi des, un constat qui est que certaines choses marchent moins bien sur les, les trois frameworks euh, notamment qui sont précisés là. Et donc Micronaut va essayer de se passer de ça pour essayer d'aller vers du mieux, c'est quand même le but quand on fait un, un nouveau framework. Donc, dans ce qui marche un peu moins bien, ce qu'on va retrouver essentiellement, c'est toute la partie réflexion et proxification. En fait, Micronaut va complètement éviter la réflexion au runtime. Donc tout va être fait à la compile, et, à, et au runtime, on n'a plus de réflexion. Ce que ça veut dire, c'est que... Euh, des, une, une appli Spring Boot par exemple qui, est un peu, qui commence à être un peu conséquente, qui charge pas mal de modules, pas mal de librairies, elle va, elle va charger énormément de choses au runtime et ce que ça va faire c'est que ça va nous coûter cher en termes d'empreinte mémoire et en termes de temps de démarrage. Typiquement une appli Spring Boot euh, classique que moi j'ai eu l'occasion d'utiliser, c'est euh, souvent 25-30 secondes de démarrage. Là on va tout faire à la compile, on ramène des choses à la compile donc on ramène plus tôt et du coup on va gagner beaucoup de temps aux startups et en empreinte mémoire puisqu'on va arrêter de charger plein de choses dynamiquement au runtime. Euh, dernière partie de ce, qui, de ce qui pouvait poser problème sur d'autres frameworks et qui est lié en fait à tous les autres points et notamment en temps de démarrage, c'est la partie test. Alors j'ai mis test unitaire, mais ça en fait. Euh, je m'explique. Dans des frameworks comme Spring Boot aujourd'hui, quand on voulait faire des tests d'intégration, qui, qui charge tout le contexte de l'application. Vous allez devoir lancer tout le contexte et ça, ça va vous coûter à peu près le temps de démarrage de l'application. C'est-à-dire, si votre appli est un peu grosse, ça peut, ça peut vous coûter 20-30 secondes de démarrage du contexte avant de pouvoir juste exécuter vos tests là-dessus. Avec Micronaut, vu qu'on va réduire énormément ce temps de démarrage, on va pouvoir euh, couper l'espèce de barrière virtuelle qu'on avait mis entre les tests unitaires et les tests d'intégration pour venir tester en fait sur, une, sur notre vraie appli, avec un, un vrai contexte d'application, on va pouvoir aller le tester ça en euh, une seconde. Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'en en fait on peut imaginer rapatrier nos tests d'intégration qui lancent notre application et tout le contexte, on peut l'intégrer dans notre process de CI comme on le fait pour tous les autres tests unitaires. Là où quand on a des gros temps de démarrage c'est plus compliqué. Donc voilà un peu ce qu'essaye de, de prendre Micronote de bien et de pas bien. Euh, comment ça marche concrètement Il faut savoir que Micronaut, ça supporte trois euh, langages de JVM que sont Kotlin, Java et Groovy. En Kotlin et en Java, Micronaut va se baser sur les annotations processors et va venir annoter des classes pour, euh, pour des rares, on verra. Et en Groovy, ça va se baser sur des transformations AST. Tout ça, donc que ce soit les annotations processors ou les transformations AST, ça va faire ce que je disais tout à l'heure, de la compilation. Ahead of time, qui est donc de la, compi de la compilation où on calcule tout à l'avance. Donc la compilation est un peu plus longue, faut, faut pas... c'est vrai. Mais par contre, ça veut dire que derrière, on n'a plus besoin de réflexion. Ce que ça laisse entrevoir en, fait, en termes de déploiement derrière, c'est deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est déployer notre jar très classiquement sur, sur, une, sur une JVM, soit autoportée, soit, soit dans un Tomcat ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est intéressant parce qu'on va démarrer plus vite avec une empreinte de mémoire plus faible, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir commencer à imaginer un support en application native, et donc faire tourner, compiler notre application en langage natif, donc vraiment euh, écrire un binaire Unix, un binaire euh, Windows, même si je ne sais pas si ça marche sur Windows pour l'instant, mais par exemple un, un binaire euh, Unix, et derrière on exécute ce binaire, et on a des temps de perf qui sont là en temps de démarrage, on n'est plus de l'ordre de la seconde comme on pouvait être sur une appli Micronaut euh, basée sur la JVM, on va plutôt être de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes. Je, je ferai la démo juste après. Donc voilà les deux choses intéressantes pour Micronaut, c'est vraiment cet aspect compilation avant. On, on évite de faire de la réflexion en runtime. Donc on va faire une je vais vous montrer quelques exemples de code et, et quelques exemples de compil et de choses comme ça. Donc c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est déjà on va, on va découvrir la, la ligne de commande MN qui est, qui est donc installable partout. Et donc il y a une ligne de commande qui est le moyen recommandé d'écrire des squelettes d'applications avec euh, Micronote. Donc ici, MN Profil Info Service, en fait, ça liste tous les, toutes les features qui sont dispo dans Micronote. Euh, donc là, je ne sais pas si vous avez le temps de voir, mais on voit, on voit euh, du Mongo, du euh, le support, euh, je ne sais pas, il y a des supports de certains tests, il y a du Kafka, il y, y a plein de choses. Et donc, ce qu'on va faire derrière c'est qu'on va créer une application, donc là par exemple, je crée une petite application Hello World, qui s'appelle Hello Micronaut, et je lui passe un certain nombre de features, donc là, les features que je vais lui passer, c'est, je dis, mon appli, elle est en Kotlin, j'utilise le, le framework de test POC, et en gros, je mets, euh, je veux la dépendance, euh, les dépendances HTTP serveur-client et le support Graal native, Graal VM, pardon, pour la compile native qu'on verra à la fin. Ensuite, une fois, donc là on a lancé notre commande mn-create-app, donc là on a notre squelette d'application, ce qu'on va pouvoir vouloir faire, c'est de créer par exemple un contrôleur dedans. Donc là je crée mon contrôleur Hello World, de la même manière je rentre dans mon appli et je dis mn-create-contrôleur machin. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va me créer simplement le, le squelette du contrôleur qui est tout bête, et ça va me générer le test qui va avec, en fonction du framework de test. Donc, euh, rentrons dans le vif du sujet, comment c'est concrètement le, le code de micronote. Ça, c'est l'exemple le, d'application. Donc là, on est sur un main euh, tout bête comme on a sur du Spring Boot, c'est pas plus compliqué. On a euh, une fonction main, un Micronote.build.start et c'est fini. Je ne m'attarde pas dessus. Ensuite, là, on va rentrer dans le vif du sujet avec le contrôleur. Donc là, c'est le Hello World. Ce qu'on peut noter d'intéressant, c'est que déjà, on a le, le addController ici qui nous permet de dire OK, c'est un bin. Donc ça, ça va être chargé par Micronaut avec le, le discovery des bins. Euh, donc son nom. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a injecté une valeur qui vient de la configuration. Avec ce addValue. value, euh, voilà, là, on injecte une valeur qui s'appelle env, app.envuser qui va venir du, du fichier YAML et qu'on injecte ici. Derrière, ici, j'ai déclaré deux endpoints, un, donc deux, deux endpoints en get, un simple et un réactif. Et là, déjà, on va voir donc le simple, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un paramètre et s'il n'a pas le paramètre, il renvoie la valeur de la configuration qu'on lui avait passée. Donc c'est tout bête, ça va nous permettre de voir d'autres choses après. Et donc la version réactive, elle, euh, elle fait un truc bête, c'est qu'elle renvoie Hello Micronaut de 1 à 20 toutes les, toutes les secondes. Ce, que, ce qui est intéressant en fait, c'est que Micronaut supporte, euh, est basé sur Netty, de base, et donc il supporte, les API réactives, ici c'est du RxJava on peut y brancher euh, du réacteur par exemple si on a envie mais en tout cas nativement c'est le, le support du, du réactif est présent dans Micronaut. donc ça c'est hyper intéressant là on passe au test, ici j'ai utilisé le framework de test Spock qui est, du, qui est en Groovy, donc c'était pour montrer aussi qu'on peut interagir et mettre des fichiers Kotlin aussi bien que du Groovy et du Java qu'on peut les mélanger si on a envie tant qu'on qu met les bonnes libres qui permettent de compiler tout ça ça fonctionne sans souci. Euh, ici, le test, qu'est-ce qu'on fait On a un petit « at micronote test » ici qui nous permet de charger tout le contexte. de. Donc là, on dit bah, « charge-moi tout le contexte de mon application ». Et derrière, on va venir injecter un client ici, le « rx http client », qu'on va pouvoir utiliser dans notre appli pour vraiment aller taper sur notre appli comme on taperait avec un, un vrai client HTTP. Et ce qu'on peut faire, donc là, on a juste une vérification sur le Hello Simple de vérifier qu'on renvoie bien la, la bonne valeur. Mais ce qu'on a fait, qui est intéressant, c'est qu'on a, on a injecté une, propert une property de test ici. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon exemple du contrôleur, j'avais app.envuser qui venait de la conf. Ici, je l'injecte, donc je surcharge et je vérifie qu'en le surchargeant, c'est bien ça que j'ai. De la même manière ici, là, je teste avec mon paramètre. Si j'ai mon paramètre, ça me renvoie bien le nom que j'ai passé en paramètre. Ok donc ça c'est un test très simple mais ça permet de voir qu'on peut charger tout le contexte et en termes de temps de test, euh, là c'est sur ma machine en local, on, est, voilà. donc, le, on voit que le premier test a mis euh, 600 millisecondes à peu près donc ça c'est le temps de chargement du contexte en entier et derrière le deuxième test est plus rapide puisque le, le contexte est déjà chargé et qu'il est réutilisé. Voilà pour ça, donc euh, le build gradle, donc pour cela on va passer à la compile, le build Gradle, il est très simple. C'est un build Gradle tout à fait classique. Sauf que, voilà, on dépend du, on dépend du BOM Micronaut, comme, comme on pourrait dépendre d'un parent Spring Boot, par exemple, euh, sur du Spring Boot. Donc, c'est très similaire. Et là, on retrouve les, les différentes dépendances que j'ai déclarées les clients HTTP, serveurs HTTP, le support Kotlin, euh, et voilà, les différents runtime Micronaut et la compilation native. Donc, attaquons le build. Donc là, comme je disais, on a tendance à être un peu plus long en compile sur un, sur un build Micronote que, que par exemple un build Spring Boot, parce qu'on fait plus de choses à la compile que ce qu'on ferait qu avec du Spring Boot. Donc, voilà. Donc là, on build et derrière, on peut lancer notre application. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que je l'ai lancé avec 16 mégas de RAM. Donc c'était pour montrer que bon, ça, ça reste un low-world, hein, ça dépend de ce que vous faites derrière. Si vous, si vous montez plein de trucs en RAM, ça va péter évidemment. Mais en tout cas, de base, l'application Micronote de base, le Hello World, il tourne sans problème avec 16 mégas de En gros, en dessous de 10-12, ça commence à péter. Et il a démarré donc en euh, je sais pas si affiché, voilà, en une seconde 4 ici. Donc là, on a notre application. On peut venir faire des requêtes. En Hello Simple, voilà, ça renvoie à Hello Micronote, on est content. Et la version réactive qui renvoie toutes les secondes à Hello Micronote. Donc, euh, ce qu'on peut faire, c'est tester, euh, lancer un petit siège avec euh, 100 users en parallèle euh, qui, qui envoie chacun 10, 10 requêtes, et on voit qu'on on a tapé à 400 requêtes secondes. C'est des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose, c'est en local sur ma machine. Euh, bon, il faudrait faire des tests plus poussés, mais voilà. en tout cas, on tient bien. Avec nos 16 mégas de RAM, on est content. On va passer sur une deuxième petite appli. C'est un, une petite appli que j'ai faite, qui est un crawler Twitter, qui va venir crawler des tweets et qui va aller pousser dans un mongo en utilisant le client réactif mongo et après qui va exposer une api reste pour récupérer ses tweets donc c'est tout bête mais ça va nous permettre de voir plusieurs choses ici le service mongo qui va faire donc le crude en fait ce qu'on voit c'est qu'il a une annotation singleton ici qui va simplement dire ça c'est un bin et tant en instance dans mon application et ce qu'on voit ici qui est intéressant c'est qu'on a injecté un mongo client et lui il vient uniquement du module MongoDB qu'on a défini en fait dans, dans, le, dans le build Gradle. Donc ici moi je n'ai pas mis du tout de conf pour pour instancier ce client Mongo, c'est euh, Micronaut qui va s'en charger, qui va l'injecter pour moi. Euh, ce qu'on va faire donc ici, le, le list utilise l'API réactive de, de MongoDB, qui derrière nous permet de le mapper directement sur l'API réactive de Micronaut, enfin sur RxJava, qui est reconnu par Micronaut et qui va être, euh, qui va être poussé via Netty en réactif jusqu'à notre front. Voilà pour le service Mongo. Euh, derrière, on a le, notre contrôleur, donc notre, notre API REST euh, qui nous permet d'aller récupérer nos tweets. C'est assez similaire au Hello World. La petite différence qu'on a, c'est qu'ici, on a rajouté une validation. J'ai simplement rajouté un module de validation dans, le, dans mon build Gradle et derrière, c'est du add-validated, et là j'ai de la validation euh, java-standard. Donc euh, ici, ça ne doit pas être nul et euh, supérieur, à, supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 100. Euh, j'ai rajouté une petite annotation secured, ici je ne vais pas parler de la sécurité, mais tout, tout est anonyme. Euh, on retrouve ici l'injection de notre service mongo, encore une fois. Donc là, on a déclaré notre bin singleton et on l'injecte ici. Et encore une fois, on renvoie du flowable réactif donc euh, dernier bout de code pour la partie euh, crawler ça c'est le c'est le petit job qui va crawler régulièrement donc lui aussi c'est un singleton on en exécute un on lui injecte nos, nos deux bins twitter et Mongo Service qui sont dans notre appli donc ça c'est des singletons qu'on injecte chez nous et on a une petite annotation Add @Scheduled qui nous permet de faire tourner un petit cron euh, et qui va appeler la méthode tous les euh, toutes les 10 secondes au bout d'une minute donc, au niveau de la configuration, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai quasiment rien configuré. Le, la seule chose qu'on retrouve ici, c'est le nom de l'application. On a activé les métriques, j'en reparlerai tout à l'heure, et la sécurité, je ne vais pas en parler. Côté Mongo, c'est vraiment l'URI Mongo qui est ici, c'est vraiment la seule configuration Mongo que j'ai fait. J'ai juste déclaré le module Mongo dans le, dans le build Gradle, et cette configuration-là, c'est tout. Je n'ai pas d'autres configurations. Donc... Là ce qu'on va faire c'est qu'on va builder notre application et ce coup-ci on va, ne on va, euh, va pas la builder directement avec Gradle, on va la builder en passant par Jib. Si vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est un petit plugin euh, qui permet de builder des, im des images Docker sans passer par le démon Docker. Donc c'est assez pratique, euh, pour il suffit. Ça, ça supporte Jib par défaut, ça va rajouter toutes les infos. Il suffit de rajouter la feature Jib dans votre, dans votre ligne de commande au début quand vous créez votre appli et vous, obtenez, euh, vous pouvez faire ça derrière. Donc là, on a buildé notre image Docker, et de la même manière qu'on a fait tout à l'heure avec notre jar, on va pouvoir lancer notre image, sauf que là, on fait un docker run au lieu d'un java-jar. Et donc là, on lance notre application, on va aller voir les logs, et là, pareil que tout à l'heure, on démarre à peu près en 1 seconde 5. Donc voilà pour cette, euh, cette application, là on peut commencer à venir requêter notre application, ce qu'on va faire, donc on va aller demander nos tweets. Le premier pète parce que j'ai pas spécifié le paramètre total et vu que j'ai mis de la validation, automatiquement Micronautes me, me balance des infos. Là, c'est le bon. Là ici on a, on a les bons tweets, donc ça fonctionne. Et là, encore une fois, je vais changer le paramètre pour mettre euh, inférieur au min et supérieur au max, ça va péter, vu que la validation rentre en jeu. J'ai n'ai pas configuré les messages, c'est vraiment Micronaut qui se charge pour nous de faire la validation à partir des deux-trois de, de, de annotations qu'on a mis. Donc, euh, ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller récupérer les métriques. Donc là, pareil, c'est supporté nativement, il suffit d'avoir mis euh, micronote-metrics-enable-true, euh, et là, on a ce, toutes ces métriques qui sont chargées automatiquement pour nous. Donc là, on va aller demander le nombre de requêtes HTTP qu'il y a eu sur notre serveur, et donc on a la réponse. Donc ça fonctionne. Donc ça c'est assez pratique, parce que ça nous permet d'avoir de de, de, nativement un certain nombre de, de métriques directement dans notre application. Alors après je vais faire un petit aparté sur la partie cloud native. Euh, donc Micronaut est capable de reconnaître des configurations qui viennent de différents environnements, notamment Azure, AWS, Cube et, et GCP, mais il y en a d'autres, il, il y a IBM Cloud, il y a des choses comme ça. Euh, en fait ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on va aller modifier notre... On ne va pas modifier l'application.yaml application que je vous ai montré tout à l'heure, on va en rajouter un qui va s'appeler... Ce sera un profil différent qui s'appellera GCP. Donc là je vais, je vais montrer l'exemple sur GCP. Et donc on va aller créer un deuxième fichier qui va s'appeler application-gcp.yaml Et en fait quand on va dé déployer sur GCP, ici je vais déployer sur App Engine, euh, Micronaut va automatiquement détecter qu'il est sur App Engine et donc va charger le bon fichier euh, lié à cet environnement-là. Donc on va voir. Donc là, juste pour rappel, le, le contrôleur de tout à l'heure, il prenait cette configuration-là, app.envuser, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il renvoyait Hello MicroNote tout à l'heure, qui était notre valeur par défaut du application.yaml. Euh, ce qu'on va faire ce coup-ci, c'est donc toujours... Donc ça, c'est la valeur qui était renvoyée tout à l'heure, Micronaut user, et maintenant, on va surcharger cette configuration pour l'environnement GCP, en lui faisant renvoyer GCP user, et le seul truc qu'on a besoin de rajouter pour App Engine, c'est pas lié à Micronaut, c'est lié à App Engine, c'est ce petit fichier-là, app.yaml, qui permet de spécifier à App Engine le runtime et le, et le type d'environnement de, sur lequel il tourne. Donc, euh, côté Build Gradle, bah, rien, de, pareil, rien de spécifique à Micronaut, c'est simplement les, les plugins Gradle App Engine qui vont nous permettre de définir ne, quel est le projet sur lequel on tape. Donc derrière, on peut faire un, un App Engine Deploy. Donc ça, c'est très long mais c'est long sur App Engine, c'est pas, pas long côté Micronaut, c'est le, le déploiement. Donc là je l'ai accéléré, ça prend à peu près une dizaine de minutes quand même. Et donc, on va attendre que ça finisse. Voilà, donc là c'est déployé. Ok, donc là c'est déployé. Et donc si on tape sur notre ancien endpoint, on a bien Micronaut user... Maintenant, si on tape sur notre appli App Engine qui est déployée sur Google, on voit bien qu'on a le GCP User, et la, seul, la seule chose qui change entre les deux, qui permet d'avoir cette valeur, c'est vraiment l'application GCP. C'est la seule configuration, on n'a pas touché à notre contrôleur, on n'a pas touché à nos services, on a juste changé la conf. Donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'on peut, comme ça, directement euh, avoir des configurations qui s'appliquent à différents environnements. Et on voit que si on passe le paramètre, ben, on a le paramètre. Dernière partie, on va voir euh, la partie compile native dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure et on va voir les perfs que ça nous permet d'avoir. Donc pour compiler en natif, on va devoir utiliser l'image GraalVM, le, le SDK GraalVM et derrière ça va nous donner ce petit binaire là, qui s'appelle native image et qui va nous permettre de compiler en natif. Donc là, je compile en natif, je lui passe le jar. Ça c'est assez long, ça prend à peu près 5 minutes la compile. Donc c'est long, c'est pas, euh, pas forcément pour builder sur votre machine tout le temps, mais sur un process de CI par exemple ça peut le, ça peut le faire. Donc là voilà, si on le voit, voilà, ça a pris en tout 5 euh, minutes. Donc voilà, Donc, la compile est un peu longue, parce qu'en en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va tout charger, il va éventuellement lancer l'application pour, euh, pour analyser tout ce qui doit se passer derrière, puisqu'en pas, puisqu natif on n'a pas de réflexion. Donc une fois qu'on a compilé, on va lancer notre appli et là normalement on va avoir des temps de démarrage qui sont assez intéressants. Donc là je l'ai lancé 2-3 fois et on voit qu'on est euh, de l'ordre de 30 millisecondes. Donc là c'est vraiment pas mal. Et euh, de la même manière qu'on a fait tout à l'heure, on peut venir lancer un petit siège dessus pour vérifier que ça, ça tourne bien. Donc là on est à 570 5704 secondes euh, sur notre petite appli euh, native. Donc Voilà pour le, le tour d'horizon un peu de, de micronautes. Le, pour conclure un peu sur ça, euh, ce que je trouve bien, c'est que donc, Micronaut est un framework qui est, qui est jeune, comme je l'ai précisé au tout début, c'est un framework qui a moins d'un an pour la version stable, mais c'est un framework qui évolue en permanence, et euh, donc il y a des nouveaux modules qui sont rajoutés en permanence, il y a, il y a du support de, de provider cloud, et différents supports qui sont rajoutés au fur et à mesure, il y a vraiment plein de choses qui sont rajoutées, ça c'est chouette, il y a vraiment une communauté qui se mobilise autour de ça, donc c'est bien. Ce qui est très intéressant aussi pour moi, c'est que Micronaut, avec les faibles empreintes de mémoire, et surtout les temps de démarrage qui sont bien réduits par rapport à ce qu'on pouvait avoir sur des images à la Spring Boot, à la Grails, ce qui est intéressant c'est qu'on va, on va plus facilement pouvoir aller vers du conteneur, et encore plus vers du serverless, puisqu'on va être capable d'exécuter de plus en plus rapidement. Donc euh, typiquement sur du serverless, on, si on a une appli qui démarre en 30 secondes, quand on doit faire un call start de 30 secondes, ça fait un peu mal. Quand on doit faire un call start qui prend une seconde pour la partie appli, on peut commencer à y réfléchir. Donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Donc euh, pour contrebalancer ça un peu, bah, du fait qu'il soit jeune, c'est un framework qui, euh, sur lequel il peut encore manquer quelques composants, il peut manquer encore du support. Et ce que j'aimerais voir à terme, c'est le support de GraalVM qui soit encore amélioré pour qu'on qu compile plus vite, pour, qu aille, euh, voilà, pour, qu pour que plus de modules soient supportés. Tout n'est pas encore compatible avec euh, GraalVM. Mais le support évolue. Il ne v... faut pas oublier que GraalVM, c'est également un projet qui, a, qui est très jeune et qui évolue en, fait, euh, en ce moment. Donc les deux évoluent ensemble, en tout cas, et dans une, optique, dans une direction qui me semble être euh, intéressante. Je conclurai du coup sur un, un tweet de Graham Rocher, donc, du fondateur de Micronaut. La première partie n'est pas forcément celle que je veux retenir ici, donc il estime que ça a inspiré euh, Red Hat avec Quarkus et Spring Boot à, à pousser les perfs. Ce n'est pas forcément la partie qui m'intéresse. Ce, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la deuxième partie de la, du tweet qui dit qu'en fait, même si vous n'arrivez pas au boulot lundi en vous disant Micronaut c'est génial, on va le mettre en prod, ce qui est hyper intéressant, c'est que Micronaut du fait qu'il amène des perfs euh, accrues, du fait qu'il amène des réflexions sur le fait de, passer, de se passer de, de réflexions, justement en runtime, en fait, ça va pousser tout l'écosystème, ça va tirer tout l'écosystème vers le haut, tout l'écosystème Java va en profiter. Et c'est ça, pour moi, qui est vraiment intéressant, c'est que là, on, est, on commence à rentrer dans une ère aujourd'hui, on voit ça avec, euh, avec Quarkus et avec euh, Micronaut, on commence à pousser sur des manières de penser un peu différentes de la JVM qui nous permettent de refaire des choses qu'on ne faisait pas forcément euh, comme ça avant. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est super intéressant pour moi. Merci beaucoup. Vous pouvez trouver les deux démos euh, que j'ai présentées ici sur, euh, sur mon GitHub, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas les stickers. Merci beaucoup.